Toujours à vous. Il va pleuvoir à Liboville aujourd'hui. Espérance. toi vois comment il y a un village à Liboville? Première annonce. Euh les consultations au Cameroun, ceux qui me voir à Douala, le 24, le 25, et reçu les lavages, la promotion pour les lavages des enfants, ça commence aujourd'hui. <rire> pas vendre le café et le détergent. Bon commerce. Pas enfin, je te donne ma touche, tu mets sur ta langue le matin avec le dôme. Au sac à je parles, les gens ouais, écouter ce que tu dis. Mmh. Bonjour bonjour. Donc promotion pour le lavage des enfants. Je dis à partir de vous les en lavages enfants pour deux semaines pour la rentrée c'est 15 000 francs donc euh, par enfant. Donc j'ai plein de nouvelles aujourd'hui pour vous. J'ai plein de. J'ai un message. Voilà. Je dois absolument vous le partager. Beaucoup d'entre vous, vous avez tracé beaucoup de choses. Donc, euh, je vois quelqu'un qui a grandi. Dans ton quartier, tu étais, euh, tu étais un quartier de pauvre. Et tu euh, fréquentais à côté des, des riches, on m'a dit comme ça. Et euh, ces enfants de riches se moquaient beaucoup de toi souvent. Et toi, tu as tout de suite euh, qu'est-ce qu'il qu faut pour devenir un enfant de riche? Carrément, donc genre, euh, il y a une fois quelqu'un qui a dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour devenir aussi comme les enfants Et euh, plusieurs années plus tard, tu es là, tu es devenu, tu travailles juste comme ça, là. Et tu te sens comme si tu es enchaîné. Ok. Le travail spirituel, moi je te dit ceci, le travail spirituel que tu as fait depuis quelques mois, changer ta vibration ça change ton niveau ça change ton galon ton grade tu vas devenir hyper riche bonjour marco tu vas devenir hyper riche Contactez le numéro d'Afrique, c'est le 00237, 693 50, 22, 66. Mes consultations, c'est combien C'est 100 euros que je te consulte. Si c'est 50 euros que tu as, premièrement, tu vas attendre. Et il y a très peu de chances que ce soit moi qui te consulte. Donc voilà. Quand tu payes tes 100 euros pour la consultation, il faut que tu sois prêt. que je te consulte, voilà. Donc demain... Voilà. Donc, je continue. Euh, même quand tu es arrivé en Europe, tu t'es rendu compte qu'il y avait deux classes. En fait, on m'a chargé de te dire que tu es quitté de la, de la classe basse, tu es monté. Ça ne est pas quoi arriver. Bon, moi, par quand j'étais en Angleterre, euh, bon, à l'époque, il y a là, 10 ans, on peut dire qu'en Angleterre il y avait deux classes, il y avait les enfants des ministres qui prenaient, qui avaient pris les sous au gouvernement, excusez-moi, qui avaient pris les sous au gouvernement et qui, euh, voilà, qui étaient là seulement pour fréquenter. Un enfant il fréquente, il mange la vie, il est toujours dans les boîtes de nuit, euh, voilà. il fréquente dans les grandes universités, sa pension est toujours payée en, en entier et il euh, y avait ceux qui avaient demandé l'asile, qui n'étaient pas vraiment, vraiment euh, euh, aisés. Même pas, hein, parce que ceux qui avaient demandé l'asile, généralement, ils attendaient que le gouvernement leur donne aussi un peu. Après, euh, on va dit que leurs sort était scellé. C'est fou, parce que vraiment, les, les sorts étaient scellés. C'est-à-dire, euh, celui qui était arrivé, peut-être, demandait l'asile, peut-être, il s'était cassé au pays. Sa mère a économisé peut-être a pour l'argent de la réunion, elle a payé son, son, son visa et le billet d'avion et puis il est parti. En partant, c'est un peu comme si toute la famille se tuait pour, que, pour, pour, pour, pour lui donner l'énergie pour qu'il parte. Quand il arrive là-bas, il demande la vie, il attend, il galère, il tourne même 5-10 ans. Et quand il tourne comme ça, il a un peu d'argent, voilà, euh, il a un petit statut, il part, il étudie, euh, il devient euh, aide-soignant. Vous voyez un peu, c'est comme si les sorts étaient scellés. Je suis là en fait pour vous parler de sort, de classe, de sort. Donc tu grandis, tu connais que je ne peux jamais atteindre tes niveau. Voilà. Donc en Angleterre, il y avait ce type de personnes. Il y avait euh, les étudiants dont les parents étaient toujours aussi cassés, qui étaient là et qui la nuit, ils travaillent. Le jour, ils vont à l'école. Donc quand tu le vois, tu es toujours fatigué. Et quand je, je regardais... Quand je suis arrivé là-bas, je voulais partir de ceux qui travaillent la nuit et qui allaient à l'école le jour. Donc, et parfois on s'asseyait comme ça, si on regardait. On regardait, les, les, les, on observait juste, on avait un ami, un ami en particulier. Son père était ministre. Le gars avait toujours, tu le vois, il, il part à l'école comme vous, voyez. il a les habits de 8 Il vivait dans un appartement dans un des grands quartiers de Birmingham. Enfin, avait en fait, il plus senti que vous n'avez pas les mêmes soucis. <rire> ok. On m'a dit de te dire que... L'esprit me dit de te dire que... Tes enfants vont grandir comme ça. Je vous assure, je suis en train de lancer des cadeaux attrapés pour vous. Tes enfants vont grandir dans l'opulence, dans l'abondance. Bonjour, partagez ma vidéo. Vous avez besoin d'entendre ce message le lundi matin. Ça va vous... Ça va apporter de, de, du baume sur votre cœur. Donc, tes enfants vont grandir en sachant que si je veux ça, je fais. Si je veux partir à Harvard, il suffit juste que je m'applique un peu. Mais papa pourra payer en fait. Maman pourra sortir 100 000 dollars l'année ou bien je ne sais pas combien euh, et s'occuper de moi. Ça, c'est la dimension dans laquelle vous êtes en train de partir. Et vous avez brisé. Parce que quand vous... Franchement... J'ai côtoyé aussi les Nigérians en Angleterre et j'avais l'impression que euh, j'avais l'impression que le sort même les Nigérians j'ai eu un copain à l'époque toutes les deux ans toutes les deux années il changeait de voiture toutes les deux années il avait une nouvelle Mercedes et ça toujours été comme ça en fait qu'il pleuve qu'il neige qui y a le corona ou pas, qui a la récession ou pas, voilà, alors il y a des gens qui achètent leur voiture, il fait même 10 ans avec. Donc, et il me dit voilà, son père a payé son, il était au boarding school euh, à l'internat, il était à l'internat en Angleterre, euh, il fréquentait avec les, il voir souvent à la télé, il dit que oui, le ministre aussi, je suis parti à l'école avec lui. Il dit ah, ok, moi je connais personne ici en Angleterre, donc tu oui, oui oui, on passe souvent à côté d'un building comme ça. Là. Il dit ah non, tu vois tout le complexe c'est là non. Oui un de mes camarades de classe, oui oui oui oui. En fait, le Seigneur m'a parlé beaucoup de classe, classe sociale, classe sociale. Et et euh, je me rappelle avec ce, ce, ce Nigérian, les choses chez lui étaient, il vivait à Sutton Coldfield. Si vous connaissez un peu l'Angleterre quand tu as Birmingham, tu as à Sotonco c'est pas n'importe qui qui vit là-bas. Généralement, c'est des gens qui ont leur, leur résidence dans les domaines, des choses comme ça. Et euh, même ses habitudes, hein, c'est quelqu'un que dit chaque année voilà, euh, je fais ça avec mes enfants. Ses enfants partaient dans les écoles privées. Euh, je crois qu'il était comptable de profession et puis euh, il travaillait. Comme euh, directeur adjoint d'une grande entreprise, à Dudley. Euh, toutes les trois semaines, il était en, au Mexique, euh, à New York, à Shanghai. En fait, euh, voilà, tu vois. Je me disais toujours. En fait, ça m'intriguait. Ça m'intriguait. Seigneur, comment tu as fait ça? Pourquoi certaines personnes? Et quand il te dit que c'est chaud sur lui, c'est peut-être genre... Euh, le le mois-ci, j'ai peut-être eu 9 000 pounds. Et tu vois, là, tu dis, hein? Et que tu sais qu'il y a des gens qui ont tous 1 000 pounds le mois. Genre... Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Donc. Il y en a parmi vous, vous vous sentiez... Peu importe ce que tu faisais avant étais toujours en bas ce message est très important pour vous je vous assure peu importe ce que tu faisais avant tu es toujours en bas tu avais essayé n'importe comment bonjour à vous bonjour donc le seigneur me dit ce matin de te dire que ton énergie a changé prenez ceci comme le message le plus important de votre vie Quand Tu vas rentrer au pays, tu ne seras plus dans la dimension, où tu t'avances dans l'arrière. Voici comment enfin, tu connais aussi les dimensions. Quand tu arrives au pays, non. Tu vas voir la maison familiale des autres personnes. Ils te disent voilà, dans votre quartier, il y avait toujours une famille qui avait le château. Quand vous passez à côté de chez eux comme ça, ils avaient les servants et tout ça. Là. Et toi, tu... moi, ça, c'était vraiment... mon cas. Je ne sais pas, je peux tellement euh, m'identifier à ce message parce que. Tout ce que moi je vous dis, c'est ce que j'ai grandi. J'ai grandi dans ça en fait. J'ai grandi à Tungan, ville, au Cameroun. Et euh, nous, on avait notre petite maison là-bas. Hein. Sans barrière même donc. Tu quelqu'un venait casser même la porte. Il avait un bon bois, il pouvait casser notre autre porte en bois, là. <rire> J'en suis fière hein, parce que c'est ça qui m'a... Ça m'a fasciné. Je me suis toujours dit... Je veux voir. Après, je suis parti vers euh, Kamkop. Les, les gens de Bafoussam là. Bonjour à vous, yeah. Shout out aux gens de Bafoussam. À Kamkop, il y avait les, les, on va dire les riches de Bafoussam. C'est là-bas qu'ils étaient. Et euh, je me rappelle, il y avait ce gars qui me draguait un moment. Je crois qu'elle voulait seulement jouer avec moi. Et il vivait. Là, son père avait conçu une grande maison. Purée. C'était l'un des hommes les plus riches de la ville. Et vous connaissez qu'à là il y a toujours deux classes. Donc, tu vois, quand tu rentres au pays, par exemple, tu sais que votre maison, si ce n'est pas toi qui arrange la maison, personne va arranger. Vous vous reconnaissez, non? <rire> si ce n'est pas toi qui, qui... Même la douche interne là-bas, ça va rester comme ça. Donc, dans les 12 mois, on, je, je reçois beaucoup de messages pour On me dit, te dis que tu vas acheter beaucoup de terre. l'étude d'énergie que je fais. Je peux le faire pendant que tu es en train de faire ton la consultation. Pendant la consultation aussi, il y a les gens que je consulte et euh, je suis en mesure de taper dans leur énergie pour voir le futur. Donc, ouais, pendant que vous consultez, il y en a qui viennent, ils ont des questions. Il y en a qui viennent et disent, voilà, est-ce qu'il y a des trucs pour l'avenir que tu vois Qu'est-ce que je dois faire pour arriver là-bas Des trucs comme ça là. <rire> comme comme c'est pour les riches. Si moi je viens à je vais prendre la maison à Kamco. Je vais chercher tous les quartiers des riches là. Je vais prendre une maison dans chaque quartier. Vous assurez. <rire> j'étais là-bas l'autre jour, j'étais à l'école à l'hôtel Zingana. Oui. Zingana, je crois. Zingana Hotel. C'est très très beau. C'est beau, j'ai bien aimé. C'est bien parce qu'il y est en train de mettre de nouveaux trucs à Fusam. Euh, donc, tu vas acheter beaucoup de terre. Beaucoup, beaucoup de terre. Même s'il y aura un peu d'adversité Mais tu vas le faire Et tu vas aussi faire de l'agriculture Donc dans les 12 mois qui viennent Tu vas commencer à faire des choses à grande échelle Tu vas commencer à faire des choses à grande échelle euh Je vois certains avec les usines Vous avez fait les usines, les usines Vous allez arrêter de vendre les produits des gens Il y a tellement d'énergie De prospérité dans l'air aujourd'hui Tellement euh le travail que vous avez fait depuis quelques mois a changé votre énergie, ça a changé votre niveau spirituel, ça a changé votre classe, votre classe. Je vois beaucoup de personnes, tu es en Europe, tu sais que voilà, il n'y a que, voilà, ils sont à l'école, ils sont pharmaciens, hein, voilà, elle est médecin, il est comptable. J'ai je, je pour devoir de vous dire ce matin que... Même si vous n'avez pas été à l'école en Europe, comptez bien mes paroles. Dans 12 mois, je sais que vous allez revenir me témoigner. Même si vous ne témoignez pas, le Seigneur va me montrer dans le rêve que oui, tel que cela va avancer. Dans 12 mois, des frères et soeurs qui sont, qui ont des... Vous savez qu'en Europe, il y a des classes. Genre en Europe, quand tu es avocat, avocat, docteur, euh, juriste, euh, vous voyez ces choses-là, non Voilà. On sait que voilà, c'est toi qui vas finir par avoir l'argent. La banque va te donner assez de crédit pour que tu achètes une grosse maison. Voilà, euh, j'ai une soeur là-bas par exemple. Elle, son copain a fait à étudier, il est devenu dentiste. Et elle, elle a fait euh, des études bio, bio pour les trucs de laboratoire. Ils se sont mariés. Ils n'ont même pas fait cinq ans de mariage ou six comme ça. Ils ont acheté une costaud de maison. Imaginez à Bruxelles, elle une costaud de maison de combien d'étages Un, deux, trois trois étages euh, avec le sous-sol. Et je me rappelle le jour où j'ai visité sa maison. C'était en 2016. Je suis allée chez elle. Je me dis « Waouh !» C'était somptueux. C'est la première fois que je voyais quelqu'un de ma famille qui avait une maison aussi grande. Et je suis restée dans son jardin. Elle avait carrément une statuette dans la... <rire> je t'assure Ma cousine, elle aime les bonnes choses. Donc, euh... Ahmed, je ne te parle pas de toi, ok <rire> Euh, et elle aime bien les choses qui sont somptueuses Je me suis dit Qui cherche une maison à Bruxelles Et va mettre une grande statue dans le jardin Franchement Et euh, ça, ça m'a fait plaisir Ça, ça réjouissez vous du bonheur des autres eh, Parce que c'est la porte C'est la porte d'entrée pour vous euh, Et là, quelques années plus tard j donc, euh, Ça fait trois ans J'ai ma soeur, donc, une autre de mes cousines Elle, elle, elle s'installe à Anvers Peut-être elle me suit donc, Elle n'a pas vraiment le temps parce qu'elle a fait la médecine, mais elle a fait de euh, poursuivre pour devenir chirurgienne. Et euh, son mari, il est ingénieur en quelque chose. Donc, ils sont arrivés en veste. Et c'est que son, son mari conduit que la range rover. <rire> il y a des soeurs qui sont. Vous savez que quand tu conduis la range rover en, en, en, en Belgique, tu avez dit que tu as quand même atteint un certain statut. Voilà. Donc, ils ont acheté une maison dans un domaine où ils ont carrément une, une rivière privée. Like. Quand on m'a envoyé les vidéos YouTube, un peu. Ils ont une rivière privée. Et regardez comme ça. Vous et, et on a le même âge. Et ces trucs, une d'entre elles me dépasse de deux ans. L'autre, je la dépasse de trois ans. Donc, euh, c'est des jeunes, c'est des femmes jeunes, quoi. Euh, vous devez apprendre à vous réjouir du bonheur des gens. Beaucoup d'entre vous, ce qui vous bloquait, c'est parce que vous aviez... Et ces deux femmes dont je vous parle, mes deux soeurs dont je vous parle, je connais comment les femmes sont L'autre qui est médecin, je me rappelle les années où elle était là, elle souffrait parce qu'elle étudiait. Et okay, elle est là, elle étudie, le mari aussi s'est débrouillé, ils avaient leur petite chambre d'étudiants. Puis même celle l'autre qui a à la à la grande maison je me rappelle quand on était sur les bancs ensemble son, son gars il avait toujours une grosse mallette comme ça là qu'il approchait, c'est là en fait il me trop étudié il met trop étudié <rire> je me rappelle comment il prenait souvent le tram en rentrant le soir et tu je me rappelles tu une image de lui dans mon esprit il, il est en train d'arrêter on était dans le mais le, le, le tram ensemble il avait tenu une barre comme ça il avait son gros sac qui pesait toujours d'un côté comme ça là et euh, voilà tu vois un peu Aujourd'hui, c'est quelqu'un que, voilà, tu vois, financièrement, je peux dire qu'ils ont bossé pour percer, pour changer les niveaux. Donc, beaucoup d'entre vous, ce ne sera pas avec l'école. Vous suivez, non. Ce ne sera pas avec l'école. Je prophétise aujourd'hui, celui qui va attraper sa prophétie l'attrape. Je ne parlerai pas de quelqu'un. Ne faites pas l'égoïsme. Voilà. J'ai 100 personnes dans ce direct. Je veux, je veux parler sur chaque personne. Chaque qu'on chaque qu a dit que oui, et moi Et moi Oui, et moi Non. lise. Donc, pour vous, ne sera pas avec l'école. Mais, c'est quelque chose que, secrètement, dans ton cœur, tu as toujours aimé le luxe. Malgré le fait que tu n'étais pas parti, pour être... Donc je peux parler comme ça et tu n'as pas, euh, tu n'as pas de diplôme, genre peut-être es aide de soignant Tu sais qu'une aide de soignant ne peut toucher que maximum 2000 euros, alors que médecin, dentiste, tout ça, les salaires commencent à monter quoi. Donc tu n'as pas, en anglais on dit credentials. You don't have the credentials. Tu n'as pas les le portfolio. Donc si on regarde ton CV, ce n'est pas censé être. Mais Il y a quelque chose en toi qui sait je vous le dis je sens la puissance je peux sentir l'énergie de ça dans les douze mois qui arrivent tu vas voir les opportunités qui vont venir à toi et je vous dis c'est lié au travail spirituel que vous avez fait si je vous parle et tu, tu sais que depuis deux trois six mois chaque matin tu avais le don ça d'appliquer ta, ta langue jusqu'à tu es fatigué chaque matin, tu avais ceci. Oh, tu te laver le pipi. Tu sens le pipi. Même quand tu te laves normal, tu sens le pipi. Tu es fatigué. Ceux qui ont fait le travail connaissent. Tu as vu les rêves fatigués. Tu rêves, tu te vois la grosse voiture. On vient, on te donne l'argent. Une, une, une m'a dit l'autre jour. Car en combien d'années Dans sa famille, on l'avait bloqué depuis. Ça fait 4 fait mois que j'ai commencé les travaux sur elle, La première fois, on n'avait pas l'argent pour payer la consultation. Lavage, lavage, prière, délivrance, offrande, offrande, offrande, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, elle oh. reste comme ça la trois opportunités. Green card, bien, elle obtient. Euh, visa pour l'Europe, elle obtient. Une troisième personne lui a proposé quelque chose, mais après quand elle a prié, la, le, le vrai visage de la personne s'est révélé. Donc, euh... Kameni, Gislain, si tu veux que Elise donne l'énergie, tu paies la consultation. Arrêtez d'être chiche avec vous-même. Arrêtez-moi, ça me chiche donc elle m'envoie seulement la photo que maman je suis dans l'avion vais pas en même aussi <rire> la voilà qui arrive en même temps les deux premières semaines qu'elle est arrivée elle rêve comment un, un prince ou c'est un roi est venu déballer le tapis rouge devant elle. Venir lui donner les honneurs. Il dit que ma chérie, là où tu es là en tu peux tomber sur un blanc comme ça, riche. Même un noir riche, ta vie change. Et quand Dieu veut faire que soit ta vie, il t'annonce, il te montre d'abord. Tout c'est dans le vibre, c'est dans le niveau énergétique. Changer, on t'a donc tu as ça, tu sens ça. C'est là, c'est là, c'est dans l'air. Je fais, you won't break my soul, you won't break my soul, you won't break my soul. I'm telling everybody, ce n'est pas parce que je vais t'appeler ton nom et te dit ceci. Que ça va forcément faire que ça c'est pour toi tu peux écouter comme ça ça a raison avec ton cœur. tu dis oui j'ai toujours su ça c'est comme ça qu'on attrape sa parole préparez vous à changer de niveau financier physique tu n'arrivais pas à sortir 20 mille par jour pour faire quelque chose tu vas te retrouver en train de dépenser mais souvent 2 millions la journée. Je sais que pour vous, vous n'avez pas imaginé. Je sais que vous n'avez pas imaginé pour l'instant. Dites-moi <rire> Amen. Dites-moi Amen. Dites Dominique, quand on commence à demander les prix de consultation, ça, ça c'est les gens, c'est la pauvreté. Je ne veux pas. Il y a des jours où moi, je ne veux même pas consulter n'importe qui. Mais c'est que vous allez venir. Je, veux, je vais parler, ne vais pas, pas comprendre. La consultation, c'est 100 euros. Tu as compris? Et je suis même pas là-bas très très disponible tout le temps. Donc, quand tu viens, tu payes ta consultation. Toi, je veux que toi-même ton énergie soit prête. Que tu sois prêt pour écouter ce que j'ai à te dire. Voilà. Si tu n'es pas prêt, tu vas écouter mes vidéos. Je vous dis toujours, écoutez mes vidéos. Ce n'est pas n'importe qui, qui peut payer ma consultation. Maintenant, celui qui porte son courage et paie ma consultation, il vient parce qu'il reçoit des instructions pour avancer pour sa vie. Il reçoit des instructions pour avancer. Parfois je viens seulement pour confirmer. Est-ce que je dois déménager Est-ce que je dois aller à Bordeaux vivre Est-ce que je dois aller à Marseille Est-ce que je dois quitter Paris Est-ce que je dois aller m'installer au Canada C'est une décision clé de ta vie. Là maintenant, je pense que 100 euros pourront donner une direction de ta vie, c'est rien du tout. C'est absolument rien. Stéphane, est-ce que c'est toi qui es venu me supplier que je prenne tes enfants à 10, 10 000 francs Je t'ai si dit, c'est toi, je t'ai dit non cash. Je vous fais une promotion, je dis ceci. Je, je diminue de 33 000 à, à, à, à 15 000. Si tu, as de, si tu as un, deux ou trois enfants. Tu viens, tu me dis, la mère, j'ai trois enfants. Pardon, prends 10 000. Arrêtez. Si tu n'as pas l'argent, n'utilise pas mes services. Quand l'esprit m'a montré, quand j'ai eu la révélation de 100 jours, que quand tu pars tout le temps, tu supplies pour qu'on réduise les choses pour toi, c'est comme en ça fait que tu restes dans l'esprit de pauvreté. n'est pas facile, reste, c'est bon, tu as compris à mettre c'est pas n'importe qui qui peut parler avec moi une conversation c'est un échange d'énergie c'est pas facile, écoute mes vidéos mes vidéos seront faciles pour toi, tu ne pas me déranger bon, tu vois, je vais aller parler avec quelqu'un je vais aller parler avec quelqu'un qui a un revenu de 50 millions de mois je quitte encore celui, je viens sur toi que tu n'arrives même pas à payer 30 000 non, arrêtez aussi votre nom arrêtez, stop it stop it Regardez mes vidéos. Mets les 30 000 mets le crédit sur sa 1000 francs, 1000 francs chaque jour. Tu mets la connexion, tu regardes mes vidéos. C'est bon. Je suis pas pour tout le monde. Arrêtez. Bon, je vous parlais de niveau. Il y a quelque chose qui est en train de changer, de shifter. Peut-être même cette nuit, tu as rêvé, tu t'es vu avec des célébrités ou des gens riches. <coughs> Il y en a parmi vous, tu t'es encore vu avec des gens riches. Tu vas commencer à. Dans la journée, tu vas d'abord te sentir bien. Donc, je vas rester comme ça. Et la pauvreté, ça se retire d'abord dans la tête. Ça se retire dans la tête. Là, vous n'êtes pas pauvre. Souvent, je vois que quelqu'un, il vient. La personne a une chaussure qui coûte même plus que moi. Que ce que moi, je porte. Vous savez que c'est sa confiance, c'est ma meilleure chaussure. Quelqu'un arrive avec une chaussure même de 50 000. Il dit, je n'ai pas l'argent. Tu n'es pas pauvre. C'est juste que tu sais là où tu vas mettre ton argent. Tu mets sur ton habit, moi, j'investis sur, sur mes choses. À part la fin du mois, tu pleures l'argent. Moi, j'ai produit l'argent. C'est tout. C'est tout. Ah, on dit que tu as trempé les mains. <rire> oh non. Bienvenue au club, Naël. Je crois que je vais faire le club. Oh chut, j'aime les choses comme ça. Quand on dit à quelqu'un qui... Oh. Je comprends maintenant Jésus quand il dit que on va vous insulter à cause de moi. En fait, j'ai les étapes spirituelles que je traverse. J'ai un de mes fils là qui est au Tchad. Les membres de sa famille ont fait la réunion familiale sur lui. On dit que tu veux déménager ton bloc à cause de la... la... fille de Facebook là que tu suis. Hein? C'est elle non. C'est elle non. <rire> Vous serez persécuté à cause de moi. Quand on commence à te persécuter, sache que tu as persécuté. Vous ne pouvez pas savoir. Ça me plaît jusqu'à. Sache que non, tu as pensé. Tu as pensé. Tant que les gens de ta famille acceptent tout ce que tu fais. Oh, c'est bien, Naël. Oh, Naël, c'est bien, Naël. Oh, Naël, Naël. Oh, c'est bien que ça m'a fui. Ma chérie, tu es sur le mauvais chemin. Je t'annonce mon cash. Tu es sur le mauvais chemin, tu me comprends. Naël, tu es sur le mauvais chemin. Quand tu restes comme ça, là, tu prends une décision que je pars comme ça. On dit non, pourquoi tu fais ça hein? C'est la femme de Facebook là, non. Parce que tu t'es levé le matin, tu as fait ton lavage. Tu as parlé aux ancêtres. La nuit, ils sont venus te montrer que pas par là-bas. Beaucoup de choses que je fais, je fonctionne trois avec les ancêtres. Avant qu'elle va acheter, j'ai vu quelque chose toujours que ça m'a plus C'est juste pour mon bon plaisir. Je vous dis que moi, je ne rafoule pas sur les habits. Ce n'est pas les habits et les chaussures. J'ai vu un meuble de maison là. J'ai dis, non, il me faut ça. Je reste dans la nuit je dis aux enseignants, ok, si elle doit acheter ça, dites-moi. Tell me. Dans la nuit, ils sont venus me montrer ma maison somptueusement décorée. Il y a de l'or sur le meuble là, il y a de l'or dessus. Je me suis réveillé le matin, j'ai dit, j'appelle le vendeur et j'achète. Écoutez, les ancêtres n'attendent que ça de vous. Est-ce que je déménage pour aller là-bas? Question, réponse. Ils vont te répondre. Et votre lumière va commencer à les déranger. Ça va commencer à les déranger. Moi, ils vous disent, vous savez que moi, j'aime moi vous dire, je vous prends un peu comme mes frères et soeurs petit frère ou grand frère, là je n'importe pas, je m'en fous, là ce n'est qu'un chiffre mmh. mais hier je suis allé euh, au bord de l'eau là-bas, je peux au poisson, je vois une femme, elle est belle on dit pas à la femme c'est pas lui comment une femme comme ça se retrouve au bord du de route à vendre le poisson ta mère ou... ma mère va en avec moi. Là, tu vois la mère et la fille. Et cette femme a peut-être 40 ans. Hein? C'est des malédictions générationnelles. Les étoiles volaient sur plusieurs générations. Donc Il y en a parmi vous. Euh, vous allez briser ce cycle générationnel. Mais ça va demander une sorte... Au début, on va appeler ça désobéissance. Ça va demander une... Donc, tout le monde est parti aux arts de ta famille, toi tu vas aller aux arts. Mais Naël, tu parles. Où? Na Naël. Parfois, tu viens d'arriver même en Europe et tu m'écoutes, tu viens d'arriver en Europe. Si tu es chez ta soeur, ton oncle, sors de la maison. Dis-leur que tu vas aller chercher ta chambre pour vivre. Reste comme ça, tu te dis, je dois trouver 400 euros pour payer mon loyer à la fin du mois. Je dois trouver 500 dollars, 800 dollars pour payer ma chambre besoin d'un espace pour penser vous réfléchissez toujours comme les enfants tu as 35 ans tu fais quoi chez ta soeur je vous ai appelé ça sur la chaîne c'est fatigué Écou écoutez moi même s'il refuse de louer l'endroit pour vous je conseille une, une de mes filles hier m'énervait même seulement ça tu vas écouter la vidéo si tu veux te dire tu m'énerves moi hier tu m'énerves tu m'énerves Tu sais comment c'est battu spirituellement pour que tu arrives en Europe Tu pars en Europe, tu vas laisser chez les gens. Sors de, les... Sors de chez eux. Écoutez, il y a les, les, les, les sites. Il y a les sites. Tu pars, tu regardes, tu t'appelles. Il y a des gens en Europe qui ont les maisons de 3-4 chambres. Ils n'ont rien à faire avec une chambre là-bas. Tu arrives, tu vois le monsieur, tu lui expliques. Parle de ta situation, hein. Comme je me vois, je n'ai pas de papier. Je viens d'arriver dans le pays. Mais je veux me lancer. Tu peux me voir que quand il ne demande même pas de, de caution, donc au lieu de chercher 600, 700 euros, 800 euros, il te dit non, paie moi seulement 300 euros. Tu entres. Et dans la chambre, il t'a même un petit matelas. Sortez. Sortez de la maison des gens. Qu'est-ce que vous pensez Ça m'énerve. Tu sais, ma soeur a dit que j'attends d'abord. Bon, bon, hein. Depuis que je suis arrivée, ma soeur ne me calcule même pas. Elle ne s'est même pas assise pour demander qu'on fait vraiment pour mes papiers. Mais c'est normal. Tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Arrêtez de vous voler le visage. Il y en avait que quand ils venaient au pays, vous impressionnez. Quand tu vas arriver en bain, tu vas voir son, son rythme de vie, tu vas comprendre comment il souffre là-bas. Et ne te disait pas qu'il venait au pays. C'est pour ça qu'elle vous dit que, dites la vérité aux gens. Et d'un autre côté, ne vous laissez pas impressionner par les gens. Tu m'impressionnes, mon frère. Je tape mais sans-confiance. Quand tu vas faire tes, tes styles, je ne suis pas dedans. Tu fais tes styles, mon frère. J'ai toutes les couleurs de style, de, de T-shirt. Affitude. Original, regardez. Original. Tu peux pas trouver ça sur le marché. Tu trouves, tu me dis. Tu peux pas trouver ma place sur le marché. Original. Parce que vous aimez qu'on vous impressionne. Après, quand tu arrives, tu vois la vérité, tu dis... Yeah, hey, hey. Eh, hey, hey. maman. <rire> J'ai bien dormi, euh, la reine ou le roi token. Qu Et que tu peux te lever, tu cherches le, un truc en ligne, tu appelles, tu peux même voir le boutiquier du quartier. Tu demandes, bonjour monsieur, euh, vous ne connaissez pas quelqu'un dans le quartier qui a... Il y a peut-être une chambre que je peux louer. Je t'ai dit que tu vas demander à quatre boutiquiers, le, le, le, le dixième boutiquier, parce que vous aimez aussi abandonner rapidement. Le dixième boutiquier va te dire, ok, je vais même te quand même te demander à deux, trois personnes. Et en Europe, hein, vous serez surpris de voir que ce sont les gens qui ne sont pas de votre famille qui vont beaucoup vous aider. Je vous dis, beaucoup, tout ce que vous faites, faites avec votre cœur. Je... Oh Seigneur. Tu peux arriver comme ça, quelqu'un te loge même. Il te loge. Après, il voit comment tu es tellement calme. Tu sors chaque matin, tu cherches, tu cherches. Après, il te dit, tu sais quoi euh, Je peux te prendre peut-être comme femme de ménage. Hein? Comme ça, ça va compenser ton loyer. Voilà comment tu viens d'avoir derrière ton loyer gratuitement. Tu te lèves juste deux heures par le matin, ta, ta, ta, tu, tu nettoies toute la maison avant de sortir. Après tu lui demandes, voilà, je peux, tu sais, je sais, je sais cuisiner, je peux, je peux faire de la, de la cuisine africaine, tu sais. Voilà. le voilà. Il dit, mais ben, ben, je vais essayer quand même. Tu lui fais un bon dolé comme ça, là, le bon goût choppy. Il marche comme ça, il dit, mais c'est fantastique. Ah, je, vais, je vais faire goûter ça à mes collègues. Voilà comment. Tu passes sur YouTube, tu cherches comment on peut pas la nourriture du pays là. J'ai appris, j ai, j ai, quand je fais la pizza. Elle. Oh. Le nom qui est sur mon Orange Money, si vous voulez m'envoyer l'argent, c'est Joséline. Ok. L'Orange Money, c'est le 698 367 221. L'autre numéro, il est à plein. Donc, 698-367-221. Utilisez ça pour faire des transferts. Paypal, c'est Aurélie Michel 2017 @gmail .com. Donc Quand vous faites des transferts pour le travail spirituel ou une offrande ou bien la dîme, je ne sais pas. Faites la capture, vous envoyez sur l'un des numéros. Pour qu'on connaisse ce que, la raison de votre paiement. Donc, vous allez voir que Peut-être qu'il parle de ça à ses amis. Voilà, peut-être qu'une fois par semaine, on te fait les commandes de 200 euros. Tu te retrouves en train de loyer gratuit. Tu ne peux pas, tu as une recette de 200 euros la semaine. Donc tu te retrouves avec ton loyer qui est déjà payé et tu as deux fois quatre, ça fait 8. Avec 800 euros par mois, tu n'as pas de papier. pas la paresse moi il pas la paresse les gens qui sont tentés de voir que, qu'il peut me donner quoi oui le, le dragueur là m'a promis qu'il va me donner les papiers arrêtez de chercher les gens pour les pour les, les intérêts arrêtez arrêtez il n'aime même pas sentir ça ça fait bizarre tu parles avec un homme parce que tu sais que lui écoute comme tu le calcules lui même il te calcule <rire> Aïe, ah, yeah. c'est pour ça que tu finis souvent une relation. Il m'a utilisé. Non, mamie, tu voulais l'utiliser. C'est seulement qu'elle était plus malin que toi. Elle était plus malin que toi. Dieu, en fait, l'a même vengé. Moi, je dis comme ça. Ah. Arrêtez d'utiliser Jean Arrêtez. Non, je fais bien la lasagne. Moi, c'est la lasagne. La lasagne. Donc, tu, je disais, tu peux regarder les repas. Euh, Peut-être italien. Tu ajoute ta touche, ta touche badounaise sur ça. Tu commences à vendre. Donc quand je te fais la lasagne, oh non, c'est majestueux. Hein? Ouais, ouais, ouais, je te fais une bonne lasagne là. Je mets le parmigiana de Diana. Dedans. Mmh. Et met un peu la rosarelle là au-dessus, comme ça mmh. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait ça en plus. Ouais. Le numéro, c'est le 698. 698. 698 Après 698 Tu mets 367 367 Donc 698 367 Tu as noté Dis 1 221 2, 2, 1 et le nom c'est Joseline 2, 2, 1. Donc, 698-367-221. Envoyez vos offrandes aujourd'hui. Vous m'écoutez chaque jour, vous n'avez jamais envoyé une offrande. En fait, je crois que c'est pour ça que vos choses n'ont jamais. Vous n'avez jamais pu faire quelque chose de mes vidéos. <rire> <rire> Et Jacques, il y a des gens qui viennent souvent sur ma page. Vous pensez que vous êtes trop sage Je vais écouter ce qu'elle dit, je vais aller mettre en pratique. Je ne fais jamais une offrande. <rire> je suis bête Bête. Je bête. Tu m'as suivi. des bêtes. Je te dis que tout message que vous écoutez, qui a résolu dans votre cœur, c'est les serves nos frères. Mm -hmm. Réussir dans n'importe quel pays, c'est tellement facile. Consultation par appel vidéo sur WhatsApp. Quand tu payes, tu fais une capture d'écran de ton paiement. Tu envoies. Tu dis, voilà, j'ai payé ça pour la consultation. Et puis on me passer le message. Je recevais un message là. Beaucoup d'entre vous, vous, vous êtes toujours dans un état de manque. Tout ce qui sort de tabou, je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Il n'y pas. Il n'y pas. Il Donc on prépare une cagnotte pour la rentrée l'orphelinat de Jésus vous si fait des dons et c'est pour l'orphelinat préciser que ça c'est pour les orphelins et puis on va aller leur remettre leur euh, l'enveloppe pour la rentrée on va aller leur remettre ça la semaine fin de semaine prochaine parce qu'il y a une vingtaine d'enfants là bas et c'est pas évident de payer la pension de tous les enfants tout ça voilà. bonjour ma fille quand depuis le donc je vous ai dit que vous allez changer de niveau il y en a parmi vous vous avez arrivé dans votre tête depuis longtemps monsieur Yves Blaise vous ne me tutoyez pas s'il vous plaît vous avez suivi monsieur je vous en prie je vous en prie je vous en prie ok euh, vous êtes déjà dans une vibration où, malgré le fait que vos circonstances n'ont pas changé depuis deux mois trois mois maintenant vous avez une facilité quand vous voilà l'esprit me montre qu'il okay, ya certaines personnes Certes, tu n'as pas déménagé, ton, on ne t'a pas fait la promotion au boulot, mais quand tu veux quelque chose, tu obtiens la chose. Tu vois sur ça, peut-être tu dis, il faut que j'achète ça. Dans les deux jours, l'argent de ça va venir, donc tu as commencé à sortir de l'esprit de manque. Le riche, ce n'est pas celui qui a 100 millions en banque. Bonjour le roi Mohamed. Le riche, ce n'est pas celui qui a 100 millions, qu'il a déposé quelque part, il dit, je suis riche, il y a 100 millions. Le riche c'est celui qui connaît que si j'ai tel projet, ça coule. Mes choses que j'ai déposé là-bas, là-bas, là-bas, ça entre loyer ici, vente de tel magasin, tel terrain, telle chose. Et puis maintenant je sors. Je suis en train de construire la maison là-bas. Il faut acheter la marchandise. Le riche, c'est celui qui tient, donc Il a un bon mode de vie, c'est-à-dire. Pour son quotidien, il a une belle voiture, il vit dans une belle maison, il mange bien. Et là, parfois, des gens qui disent qu'ils des serviteurs, ça c'est sûr, parce qu'il n'a pas le temps de faire tous les petits trucs là. Donc, vous voyez le riche comme, un, comme une rivière. Et vous voyez le pauvre comme un lac. Un lac. C'est fou parce qu'en anglais, le mot manque, c'est lac. Le pauvre, il est comme un, un, un, un, un lac, lui. Bonsoir, le roi Alain Bruce. Comment tu vas? Tu vas à Libreville? Le pauvre dit tout, je n'ai pas. Il fait comment pour avoir ça? Tu veux commander le, le, le kit fondation? Nina Kemo, envoie-moi tes détails. On va, on va envoyer la marchandise ce matin en France. Tu as subi Nina. Bonjour le roi Zapparo. Bonjour. Et que Fioda. Donc, euh, fais le message sur l'un des téléphones. Tu dis que tu veux une quitte fondation en France. Et tu donnes ton adresse. Moi, tu commandes quelque chose, tu ne veux pas faire les, les divisions. Qui va payer tes frais de division mmh. Et c'est ça la mentalité du pauvre. Le pauvre, parfois, il veut seulement prendre. Peut-être que tu demandes à quelqu'un de te livrer quelque chose. Tu sais qu'il a mis le carburant dans sa voiture pour venir. La logique veut que quand il arrive, même s'il si ne te demande pas, même peut-être même 2, 3, 000, 4 000 en fonction du pays, ou 5 000 francs au-dessus pour son cabran. C'est ça l'esprit de, de, de, de, de, de riche, l'esprit de prospérité. Le pauvre quand tu vas venir livrer, il va m'en vouloir gratter que, ouais, il <rire> n'avait pas la monnaie. Lui il te donnait 32 000 peut-être, il te donne 30 000 500. Il dit que j'ai ramassé toutes mes pièces à la maison. Quand vous sortez d'un deal avec les gens, sortez toujours de telle façon que les gens sont satisfaits de vous. C'est comme ça qu'on se différencie le pauvre du riche. Le pauvre va dans le restaurant, il mange, il mange, il mange. Et fini. C'est de justesse qu'il paye. Ah Nina, Nina, euh, ne commande pas sur le site. Il y a Paypal. Envoie l'argent par Paypal, voilà l'adresse. Oh, Écris-nous en tout cas. Écris sur l'un des numéros. Tu as suivi? Vous allez voir que les riches ont toujours les œuvres caritatives qui supportent. Le riche va te dire voilà je supporte telle allez nous voir dans les camps les, les ils ont toujours au moins un charity qui supporte Donc, voilà les recherches pour le cancer oh les enfants qui n'ont pas qui sont nés sans, sans avoir de, de j'allais dire de cœur oh my god c'est ça j'aime bien j'aime rire souvent parce que c'est un enfant de mort, il ne qu'il ne va pas vivre. <rire> allez bien voir, allez voir que chacune de ces personnes a toujours une cause qu'elle supporte. Voilà la rentrée. Vous avez les neveux là-bas. Cherchez un montant. Vous envoyez à tous vos neveux. Il y en a qui ont passé. Envoyez-le quelque chose. Voilà. Hey. Bonjour, roi lumière. Mon Dieu. Vous devez euh Je vous ai dit que dans 12 mois vous allez voir comment beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Au niveau financier, les opportunités de business qui venaient avant ça fuyait. Ça va venir et ça ne va plus partir parce que vous n'aurez plus la peur. Tu vois, quand, quand euh, spirituellement tu es assis, tu as, tu as confiance en toi, il y a des choses que quand ça vient, tu vois, peut-être quand on te donne une bonne proposition de business, on dit voilà, on va signer le contrat dans quatre jours. Madame, toi, on va te donner 40 millions et puis les autres vont prendre 200 millions ils vont se diviser entre eux. Ah, les 4 jours-là, avant qu'on signe le contrat, tu commences à douter. Et si, mange mon argent Et si, non, c'est trop beau pour être fait. Et si, mm -mm. toi-même, tu connais dans ton esprit que tu mérites des 40 millions. là. Je ne vais plus douter. Bonjour, euh, la reine Wafé. Euh, tu ne vas plus douter. Mmh, mmh. Reine, je n'en Je n'interprète pas les rêves des gens aujourd'hui. Et c'est un service qui est payant. Ça vous n'aimez pas, vous n'aimez le gratuit. Aujourd'hui, je ne donne pas le dos. Il n'y a pas le dos aujourd'hui. Mmh. Mmh. Apporte-le. Que votre semaine soit juteuse comme cette pomme. Bon, on va vous annoncer l'argent qui arrive. Si vous avez reçu, c'est bon. Vous allez changer de niveau. De niveau dans la société, de niveau spirituel, de niveau financier. Voilà. Il y en a même, il y a quelques-uns parmi vous, vos enfants vont partir à Avat carrément. Je vous assure. Avat Vos enfants vont partir à Harvard. imagine un enfant qui sort de havat <rire> comme je vous parlais de l'angleterre tout à l'heure quand je sors de oxford oui le programme de jeudi est maintenu et on va faire la conférence joue au cameroun demain donc, je vais faire quelques consultations. Et puis, euh, Yaoundé aussi. Je viendrai à Yaoundé. Donc, commencez à payer vos consultations pour Yaoundé. N'attendez pas la dernière minute pour payer vos tickets. Pour l'atelier de jeudi. Donc, c'est pour transformer vos idées-là, vos, vos idées-là en business. Vous devez vous lancer, peut-être lancer vos activités. Même ceux qui sont en Europe, les gens de l'Europe qui sont inscrits là-dessus. C'est de 16h à 20h30. Venez avec deux ou trois idées de business. Tu es déjà dans le business, c'est super. Si tu es déjà en train de faire quelque chose, c'est bien. Quitte de bafoussant pour venir. Je ne viens pas à et Il y en a vous ne payez pas. Ah, tu venais pour le njo. Arrête, hein? Colette. Tu sais comment il ne fait jamais le job. Le job, c'est l'insulte. Si je te fais le job, je t'insulte. qui sont à distance vous pouvez suivre sur zoom Et vous devez lancer vos activités c'est très important donc euh c'est ça que je parle, même si il y a 50 100 personnes qui m'écoutent. Réellement, il n'y a que peut-être 10 personnes qui sont connectées à ce que je dis. Parce que le reste, vous vous laissez submerger par les problèmes. Vous avez les fausses questions. On vous montre que je vous ne voyais pas. C'est un peu comme si on te dit que... Euh, voilà un camion d'huile, parce que ça arrivait souvent avant quand j'étais petite souvent on venait au quartier on disait que la citerne d'huile rouge s'est versée, ça s'est tombé un peu comme on se dit qu'il y a une citerne qui est tombée tu es en train de chercher le seau, tu dis que bon, est-ce que je prends le petit seau, le grand seau ou bien non, parce que quand ça arrivait comme ça là-bas à Bafoussam hmm, on courait, ça va ramasser peu importe ce que tu trouves, tu prends ça non. tu prends ça, non. tu pars premier tour il dépose le seau à la maison après il prend encore n'importe quoi, deuxième tour il part Yaoundé, contactez la représentante de Yaoundé, j'ai une, une, une jeune fille là-bas qui travaille pour moi. Son numéro c'est le 655 31 07 50 Vous payez votre consultation chez elle. Quand je, Elle va vous mettre dans la liste des, des consultations. je vous, vous connais. Quand vous dites que oui, Yaoundé, qui vient quand, qui vient quand. Le jour là quand dit que non, j'étais occupé. Paye ta consultation, on va la dans le planning. Voilà. Il n'y pas la légère, il faut le concret. Oh, là. Le ticket, c'est 10 000 francs pour cet atelier. C'est même cadeau. Je fais très rarement les événements à 10 000 francs. Vraiment. La reine Adassa, tu dis que Julie est la meilleure, non Parce que vous la, vous la dérangez beaucoup. Vous dérangez beaucoup la reine Julie. Il est a Est-ce qu'elle vous fait que si c'est moi, je vais vous gifler, même d'abord. quelqu'un m'écoute, il a l'esprit de discernement. Il va attraper ce, ce dont il a besoin dans ce que je dis. Je sais qu'il y en a, vous me regardez, vous, vous n'avez même jamais écrit. Ça me dérange pas. Je vous connais. Utilisez seulement bien ce que je dis dans mes vidéos. Voilà une nouvelle journée. Tu es dans une ville où il y a les gens qui ont les immeubles. Les gens qui sont les gens les plus riches de ta ville. Pourquoi toi, tu es la, mo la moins riche? Sylvie, ne me demandez plus les dates. Payez la consultation, je vais vous voir le jour, je vais vous voir. Ne pas. Il peut être à toi, là, je ne consulte pas. Il pleut. Je savais qu'il allait pleuvoir sur Livreville. Je savais. Seigneur, nous bénissons cette ville. Que cette pluie apporte la bénédiction. Une pluie de bénédiction sur les, tous les foyers, toutes les familles. Que ceux qui n'ont pas d'endroit de, où dormir trouvent un refuge. Que ceux qui n'ont pas à manger aujourd'hui trouvent à manger. Ceux qui n'ont pas d'emploi, qu'ils créent quelque chose, Seigneur. Je chasse l'ange de la mort des rues de Libreville. Je viens contre la violence dans cette ville. que ce soit une ville de paix, d'amour. Bonjour monsieur le coq. Mon message est passé. Passez une bonne journée. Oui, Edbi, je, je suis à Libreville, Mais je serai à Douala, euh, déjà mercredi, je suis à Douala. Hum, parce que l'événement, c'est jeudi à Douala. Donc, euh, vous pouvez le faire à distance. Je vous dis d'abord, en euros, c'est 16 euros, 16 ou 17 euros. En CFA, c'est 10 000 francs CFA. Et vous, on vous met dans un groupe, vous allez recevoir un lien Zoom et vous allez participer en vidéo si vous n'êtes pas dans la vie de Douala. Si vous êtes dans la vie de Douala, vous allez venir sur place. Bonjour la Reine Hortense. Je vous avez aussi d'autres activités, venez avec votre carte le jour-là. Venez avec votre carte de visite qu'il y en a parmi vous vous voulez faire beaucoup d'événements, mais vous avez peur. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez peur. Il y a la peur. Tu dois te lancer. Comment est-ce que tu vas devenir riche si tu ne te lances pas? Hmm? Si personne ne connaît tes produits, qui va acheter alors? Comment fait Comment pour acheter? soyons logiques. logique. Tu ne vas pas te réveiller un matin, tu vas voir 50 personnes devant ta porte. Bonjour. on est resté dans la nuit, Dieu nous a parlé il a dit que tu, tu vis à la cinquième maison qui est sur la rue combien chez toi acheter les produits quelqu'un m'a peut-être te dit j'ai vu ta vidéo TikTok Donc, je vais vous parler aussi des réseaux sociaux euh, le jour là parce que vous devez savoir comment euh, quand tu commences un business tu vas avoir une stratégie pour développer le business Merci c'est la reine Wafo. Tu une stratégie pour développer le business Comment est-ce que tu vas acquérir les clients Parce que quand c'est clair dans ta tête, c'est que les six prochains mois tu avances seulement. Si tu connais où trouver les clients, où trouver le produit pour leur donner et comment les connecter, c'est bon. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous vous, vous stressez souvent dans les. Tu as, tu as la marchandise c'est dans ton salon depuis. Parce que quand la personne qui t'a vendu la marchandise t'a pas dit que. Tu dois aller à tel endroit faire comme ça, la poster, telle chose. On ne t'a pas montré. Tu es bloqué avec tes voilà, 5 000 euros au sol depuis. Tu n'arrives pas à vendre. Donc, cet atelier, c'est pour vous. Hein. c'est pour vous. Et puis, si vous ne voulez pas bosser, ne venez pas. Ne venez pas. Voilà. C'est tout. Je ne me casser la tête avec vous. Enfin, on veut aider les gens. Veux... C'est la raison pour laquelle je ne baisse plus mes prix. Je, ne... je me casse parce que... Quelqu'un qui valorise ce que tu fais et qui veut vraiment sortir de son trou, il va se démêler se merdé, c'est tout. Il va trouver un moyen. Et celui qui ne veut pas, même si tu viens, tu dis gratuit, tu ne peux pas le trouver dans son lit. Tu dis, viens, regarde, apprends ça. Il ne va pas faire. Donc, ça, que vous faites vous casser trop pour certaines personnes. tu dis j'ai tout fait pour toi. Non, la personne ne voulait même pas. Tu as mis dans sa gorge, il n'a pas avalé. Tu as pris le tube, tu as mis dans son espuma, même digéré, il ne voulait pas digérer. Stop it. Stop it, man. Bon. Mmh. <laughs> Bonne journée